Et hop. Mais le pire, c'est que le crâne que ça fait. On dirait Tescalipoca. Je connais pas. Euh, dieu aztèque euh, du de la nuit, euh, de la mort et de la chasse, je crois. Alors Noël. Ah oui, Anaïs, viens, viens, il y a distribution de cadeaux, plein de cadeaux pour nous. Que oh. On va avoir des cadeaux. Merde. Tu veux Dans pas qu'on essaye un sol plus plat Oh. il y a deux snipers, un pistolet, wow. un fusil d'assaut. Il, <rire> il, il y a trois variantes de la même grenade. Et il y a un mode assassin. Trois variantes de la même grenade. Fais apparaître 8 sous grenades. Euh, euh, je prends, je prends. Ah, Allez, je viens apparaît mais je sais pas ce que c'est. Euh, je suis ton frère, me tire de la pas la dessus. Il y a Quoi un symbole de snipe et plus j'attends plus le poids 2 3 4 5. Voilà, on parie combien que ça c'est une compétence qu'elle a pris au hasard et qu'elle a pas regardé Recherche quand tu veux Et non mais pas sur moi C'est ça, a deux trucs à faire quand t'arrives à Sanctuary Les boutiques, le casino, le casino et le lave-linge Et le lave-linge c'est pour te payer le casino Je t'explique Mathieu, Anaïs vient de vider entièrement son chargeur en jouant avec Seb à qui a le plus de balles Contre un mec qui a munitions infinies quand même La moustache te va si bien Seb Anaïs faudrait que tu fasses électricité si tu as Ouais ouais j'ai.. Eh bah ben, souhaite. c'est parti C'est pas toxique ce truc <coughs> Euh... en théorie. Ah Bon, t'es en train de faire me muse avec un geyser toxique. Bon, ça dit tu fais des sauts assez haut quand même, c'est plutôt rigolo. Oh oui d'accord, c'est la petite maison au bord de la lave. Oh, putain, presque. Oh, Naïs, Me pique pas mes frags, mmh. s'il te plaît Ah oui, oui, il oui, faut pas piquer les frags. Ça. Je suis tue, il comme ça. Je m'occupe de la boîte aux lettres. Alors, voici un ennemi. Ah à six. Je suis à 6 7 Un ennemi Ah C'est bon, j'ai trouvé Ah oh. merde Euh bah attends Oh la vache Ah presque, presque, presque. Ah. Il est mort, j'ai pas réussi à le sauver. Hmm. C'est bon, c'était calculé. Faut grimper les montagnes Ah d'accord, j'ai compris. Euh. Faut quoi. prendre la voiture là. Allez, il en reste il un De la voiture. Ah, ah non, ouais C'est pas... Ouais. Ah. pas le bon véhicule Oh, joli <rire> Aïe Moins joli Ça pue l'embrouille quand même, cette quête, non Euh, non... Elle est où Elle est où, Quoi, t'as trouvé mémé? Il imite super bien celui qui a tristé. Non, pas du tout. Moi j'y vais. Je je peux... Moi j'y vais. Ouais, moi je le fais aussi. Quand tu veux. Ouais, Ouais, allez, go Allez, y'en a qui attendent Ça a ai l'air dégagé. Y'a des méchants Allez tu sautes Il était sous, oui. <rire> Il fait ça pour récupérer Anaïs. Mmh... Hein. Où est-ce qu'il est allé Il est en train de récupérer Anaïs <rire> <l> <rire> C'est vrai que cette méthode de conduite part toujours. Je sais pas pourquoi tu montes, ça sert pas à grand chose. Pour faire ça D'accord. Voilà Mmh. Tu t'es quand même vachement bien garé. Hein. Oui, parce que c'est pas comme si ça gênait tout, ah, tout le monde. Resiste, Constelline. Thank you for calling the Hyperion Suicide Prevention Hotline. Handsome Jack regrets to inform you that you are a coward. Oh, mais là, pourquoi Ah, ah j'ai pas compris. Euh... Désolé. Je crois qu Encore quelqu'un qui a pas non. compris la mission. <rire> C'est pas moi Je te suis plus en Euh, toi tu vas pas commencer. Moi j'ai hâte de voir Anaïs se vautrer, attends. Je rate pas. Ah mais il faut sauter Oh zut. Y Y'a quoi Gary, c'est Gary. Bah y'avait Gary Quoi Pourquoi top Qu'est-ce que tu as fait encore? Voilà. Moi aussi je peux te tirer dessus. hein arrête! Euh, je sais pas si elle va te faire longtemps oh, On va voir. Ah zut! Parce que. Finalement je monte pas avec elle! Oui! oui. Des humains qui n'ont pas de vêtements. Non! Euh. Non, non, toi recule, t'es très bien à distance en fait. beaucoup mieux comme ça! Moi ouais, je vais chercher les freins. Oh, Petite quarantaine. Bon. Oh. <rire> J'ai cru qu'on allait faire une pire Il faudra quand même remercier le mec qui a inventé les amortisseurs pour ce genre de véhicule. Oh. Ah peur. je Je n'ai pas de membres. <rire> A quoi t'as pensé Rien du tout, généralement dans les dans les FPS, la meilleure défense c'est l'attaque. C'est pas visé mais je m'en fous C'est pas grave. J'ai pas besoin, ça sert à rien. C'est un détail. Oups, j'ai entendu quelqu'un m'appeler à ami. Ah. Ouh. Ouh mon bouclier qui a fondu. Ouh mon bouclier qui a perdu. Oui, ah ah, ah Écoute, c'est dangereux de laisser euh, des véhicules à l'intérieur des villes. Cosanaïs de ah ah Salut, je suis humain, je me nourris, je désire consommer. Il était vraiment chouette ce combat. N'hésitez pas à passer voir. Qu'on commence. Ah bon oh, beaucoup plus copule. Oui, j'ai peur de savoir à quoi il sert. Et voilà. Bien. Alors, je dis qu ce qu'il est possible <rire> Qu'est-ce qu'il y a Mais les tu pas quand. En... Mais les tu pas. Non mais c'est l'hyperion là, c'est comprend C'est les bandits. Oui, mais moi c'est compt... pour qu'il fasse. Hein c'est c'est pour le dialogue. Hein. C'est pour le dialogue. Je, je fais super mal avec cette arme. Tu fais super mal de base. Le dialogue de Ashton. qui dit j'aime pas attendre. J'aime vraiment pas attendre. D'ailleurs, j'ai quitté l'armée pour ça, parce que je n'ai pas attendre. Oh. Ah voilà, il a fait des Ah voilà, là il fait Tu sais qu'on a quand même passé 6 minutes euh, pour qu'Anaïs distribue tous ses points de, de brutasse. Je t'ai mis la séquence en entier. On va refaire un peu de de ce tete. Oh, montre ta tête que je puisse te faire un coup de critique. Attends, si je le fais pas bouger, tu peux avoir la tête bon. Yep. You ouais C'était juste le dernier avec un coup critique. Eh, hey. Trop loin. Moi je vais suivre les conseils de l'arme de Mathieu. <rire> T'as bien raison. Ce sont des conseils avisés. T'inquiète, Mathieu, e, ah. je suis là. Merci. Ah. Oh. Oh. Non, je me Swag. Nice. nice, par contre. Cartouche. Ah. Ouh. Toi, tu es pas passé loin de la mort. Recule, recule, recule. 3, 3, 2, 3 2, 1. 3, 2, 1. C'est parti! Hein. Attention, il y a le vide! Il y a du monde! Par le vide! Ouais, bah, par... par le néant! Exactement! T'es en train de te faire spoiler! C'est de la faute! Oh. Mais y'en a combien? Oh. Stop les gars! Stop! stop. Dans la vie, il faut savoir prendre son temps. Tu nous fais de jolis effets ralentis. J'ai coupé les deux bras. Mais arrêtez d'exploser comme ça. Soigne-moi. Soigne-moi. Voilà. Soigne Et, Et, Et c'est large. Merci peut ne meurt jamais mais les médics, Ah, Il n'y a pas un bon endroit. Mais... Non, non, recule. <rire> Sur elle. Est sérieux Oui, mais... Merci. Merci. Merci. Merci. une roquette Merci. Merci. Oh. Une Merci. Ro... C'est quoi ton shotgun C'est un pistolet hyperion Elle fait quand même super bien cette tout C'est C'était elle qui fait des coups critiques en fait. C'était tout à l'heure. Là c'est mieux Ah c'est toi qui rebondis de partout Merci. Ah désolé, je viens d'utiliser mon pouvoir. Ah non, non, non, non, ah, Ah, ah, je suis pas content d'avoir ma compétence qui me redonne de la vie. Pardon Florian. Ah. Ah. filtré du carrière son putain il a un bon lance-roquette hein. le gars ouais mais c'est pas s'en servir ce qui est une bonne chose pour nous non non non non, non non non non non non non non non non non non Ah ah ah ah, et mon second souffle On t'entend crier depuis l'ascenseur <rire> C'est ça On t'entend T'es pas discret Merde